L'association des Montchaton a, a fêté ses 30 ans euh, l'année dernière. C'est une association qui a été créée par des parents euh, du quartier de Montchat. C'est une crèche euh, qui au départ était une crèche parentale. Euh, et les parents s'investissaient euh, aussi bien dans l'organisation que dans l'animation près des enfants, en partenariat avec les professionnels. Je fais ma petite corvée de bricolage en nettoyant des dessins sur des fenêtres. On est invité à participer euh, pas au collège, mais à mais d'autres activités euh, au cours de l'année. Ça peut être l'accompagnement de, de groupes de sortie, euh, animation d'ateliers. Un, un mode de fonctionnement associatif, donc avec l'existence euh, d'un bureau et d'un conseil d'administration constitué de parents bénévoles, et l'aide d'un siège qui est constitué de trois personnes. Euh, C'est une gouvernance qui au sein des Montchatons fonctionne euh, extrêmement bien. Euh, je pense pour plusieurs raisons, Alors, il y a notamment la transparence qui existe entre le travail qui est réalisé par la direction générale et, euh, et le bureau. Donc ça permet en tout cas qu'il y ait une confiance euh, mutuelle entre, entre les professionnels et les, et les parents. Euh, chacun je crois en s'engageant, ben, finalement prendre de son temps pour faire vivre un esprit associatif. Donc ça, c'est très présent. Ces réunions-là se veulent conviviales, de manière à ce que chacun, en tout cas, puisse potentiellement trouver une place dans l'association. Chacun peut être le bienvenu, donc soit en participant aux activités qui sont proposées par la structure, soit en souhaitant s'investir plus dans le cadre du, du bénévolat et en étant euh, présent au bureau ou au conseil d'administration. Euh, voilà, Il existe en tout cas une vraie... Euh, une vraie cohésion entre chaque, chaque membre et professionnel et bureau. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que les rôles sont très bien définis, c'est-à-dire qu'on sait, quand on est bénévole, qu'on s'investit pour l'association, mais qu'on n'a pas, nous, à intervenir auprès des professionnels. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps sérieux, parce oui, que la directrice alors, ne reprend pas les gestion, données, ouais, ça ouais, va directement c est, c est, c est euh, si sur le un, logiciel. Il y un dernier ouais. point euh, concernant cette gouvernance qui est également une chance, c'est que finalement, chaque parent arrive avec ses compétences, avec son histoire, et donc l'amène aussi au sein, de, au, sein de, au sein de la structure. Et de cette manière-là, les gens arrivent dans l'association et apportent euh, très, très clairement quelque chose. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui crée un, un esprit mmh. de groupe et un esprit associatif associatif qui, voilà, qui existe depuis 30 ans et aujourd'hui nos rôles ont changé au sein de l'association forcément par rapport à, à il y a 30 ans où les personnes avaient créé vraiment euh, la structure, étaient auprès des enfants, avaient fait des travaux pour euh, créer un local euh, qui, soit, euh, qui soit correct, ont tout monté en fait, pour avoir euh, un lieu d'accueil pour leurs enfants, donc pour nous c'est différent, nous, nos enfants sont accueillis là, donc on n'a pas tout ça à faire, mais on, on y travaille euh, différemment et ce qui nous a beaucoup flatté quand on a fêté euh, les 30 ans de l'association récemment, c'est qu'on avait oublié l'ensemble des, des fondateurs, euh, l'ensemble des présidentes et tout le monde est venu et il euh, y a une... Euh, en tout cas, il y a une, une forme un peu d'admiration euh, réciproque. C'est-à-dire que euh, moi qui suis, suis nouvellement présidente, je suis très admirative de ce qu'ont fait euh, mm. ces personnes-là pour donner à un quartier euh, un lieu d'accueil. Et eux trouvent que ça s'est complexifié, qu'on a plus de gestion à faire, mm. etc. Et disent « Oh là là, mais nous, on n'aurait jamais réussi à faire ça ». Et je trouve que c'est vraiment très agréable.